à tous, on est en train de labourer. Ça fait quel temps chez vous Ici, là, le temps est couvert. On a embauché là, cet après-midi, pour euh, faire euh, le terrain pour les tournesols ça va à peu près bon là le c'est plutôt euh, un argile au calcaire il y a un petit peu d'argile mais ça va tip top ça va tip top avec le 956 Ah non c'est.. ça je l'ai peut-être un petit peu ce matin. Et on a eu ouais, une petite gelée blanche ce matin. Voilà, il va falloir que je.. je manœuvre. Avec une main, ça va pas être facile. Ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on fait au bout de la chinte, pas enfin, au bout de la. La parcelle, nous on appelle ça les chantes qui appelle ça les tournières. Voilà. C'est quand même pratique les charrues réversibles. Parce que dans le temps il y avait des charrues à planches, c'était moins pratique. Là on va se repositionner dans la règle. C'est pas facile. une main Voilà Alors là, on baisse Normalement ça va un petit peu plus vite On passe la quatrième lente Et c'est reparti Et là je suis obligé de maintenir le contrôle des phares en bas pour faire piquer la charrue Et après quand elle est piquée je la remonte un peu parce que ça sert à rien d'aller d'aller trop bas Il faut mieux faire un labour à 18 cm qu'à qu 25 Là elle est encore un peu en ferret Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de tenir le volant C'est bien pratique Bon là, je roule à environ euh, 7 km heure 7 et demi plus dans les marais pour le maïs je pourrais rouler à 8 mais après ça sert à rien d'aller d'aller trop vite euh, on, on esquinte le le matériel on l'a le couvert cette année euh, c'est <rire> Je sais pas comment c'était chez vous le couvert, mais nous, ça n'a pas donné grand chose. La flotte est venue vraiment trop tardivement. Pour bon, l'avantage, il n'y a pas eu besoin de le broyer, mais bon, ça aurait fait un couvert avec un peu de matière verte, ça aurait pas dérangé. parce que ça tourne là. Le champ est pas tout droit, ça va, tip top. on sais pas combien de temps je vais vous garder. Si vous avez des questions, je vais essayer de regarder cela. Bon. Quand on est au milieu du champ on a un peu moins à surveiller surtout ici là j'ai pas de pierre j'en avais un petit peu plus haut là. En une qui s'est coincée entre les rasettes. j'étais obligé de de défaire la rasette pour l'enlever parce que avec le marteau ça y allait pas Là, je redescends le contrôle d'effort en bas un petit peu plus bas c'est ici là c'est un peu plus dur. Là, dans la chinte on soulève on recule il faut faire ça à chaque fois ah, par contre, le gras lui dans les bords de parcelles, lui il a poussé. On tourne la charrue dans l'autre sens. Vous voyez, ça, ça colle même pas au, au versoir. Cela, j'en ai euh, 7 hectares là dans la parcelle. Bien en avoir fait oh, hein. un bon hectare et demi. Bon, là je regarde pour Hop. que je me remette bien dans l'axe. On baisse la charrue. Enclenche la quatrième. Là, on remonte le contrôle des phares. Voilà, ouais, ça va tip top. Regardez, il y a pas mal de mer de terre quand même. Je croyais qu'avec la sécheresse, il serait encore plus bas dans le sol, mais ils ont remonté. Là, vous voyez, hein, c'est vallonné. Vous pourriez le faire dans l'autre sens, là, mais c'est plus pratique de le faire euh, en travers de la pente. moi je vais vous souhaiter une bonne soirée Je referai peut-être un live samedi je sais pas à quelle heure ça dépendra à l'endroit où je suis et pour ceux que je peux revoir bah, si je refais pas un live bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine